Bonjour et merci de, de votre temps pour visionner cette vidéo. Et donc voilà, c'est pour vous dire que, que, que je suis ravie d'être de retour. Bah, je ne fais pas beaucoup de vidéos, hein, je veux dire, c'est vrai que pour la plupart, comparé aux autres qui font qui font constamment des vidéos, bon c'est tant mieux parce qu'ils ont tellement d'opinions, de, de, de, tellement de suggestions à, à transmettre à travers le monde. C'est tant mieux pour eux. Mais c'est vrai, quand on n'est pas expérimenté en la matière, on ne peut pas se permettre non plus de dire tout et n'importe comment. bon C'est... Bon faut que ça soit authentique, je veux dire, euh, les choses, faut que ça, ça sorte euh, tout naturellement, spontanément, sans, sans euh, euh, pouvoir euh, préparer, euh, à, sans donner euh, une préparation euh, qui est. Euh, que quelque part, c'est en arrière-plan, c'est. C'est faux, quoi. C'est pas tellement euh, du, vrai, du vrai en soi qui ressort en nous. C'est parce qu'on a, on a, on a appris, on a euh, révisé euh, avant de pouvoir publier les, les vidéos. il bon, y a certaines personnes qui le font, et, ou alors ils lisent... Euh, ils lisent des, des choses et puis après ils avouent euh, il avoue comme ça envers le monde entier quoi bon, moi, moi je dis euh, bon c'est bien et c'est euh, et je veux dire c'est s'ils ont des connaissances euh, en la matière et puis qu'ils veulent euh, diffuser euh, au monde entier ce euh, qu'il y a bon c'est c'est important, c'est essentiel. C'est important de savoir. Et puis, euh, bon, euh, euh, moi je trouve qu'on est dans, dans un monde, euh, enfin, à, le, à nos jours, hein, parce qu'il y a, y a des années en arrière, c'était pas comme ça, bon, c'est évident, mais à nos jours, on a. On a beaucoup de censure, beaucoup de, de fake news, soi-disant, parce que depuis qu'il y a Internet, euh, maintenant les, il y a de plus en plus de monde qui se mettent sur. Euh, sur euh, ils naviguent sur le, le monde du net, quoi. Ils, ils visionnent ils, des choses et puis. Euh, euh, ça s'est reparti dans, dans le monde entier, c'est diffusé, c'est plus comme euh, à l'époque les euh, certaines euh, émissions télévis, télévisées qui, qui diffusaient euh, comme ça, c'était restreint, à l'époque c'était vraiment euh, restreint et puis il fallait avoir la possibilité d'avoir la télé. Et non pas tout le monde l'avait, hein. les, les premiers moments, hein, dans, les, euh, dans les années 60, quoi, je crois. Les gens n'avaient pas tellement la télé, hein. c'était en noir et blanc, et puis c'était diffusé vraiment, c'était restrictif au niveau des infos. Quoi. Maintenant, à nos jours, c'est répandu... Euh, à travers du, de, des réseaux sociaux, d'internet, et les gens, euh, qui sont, qui sont expertises en la matière, qui soi-disant sont expertises en la matière, euh, nous diffusent comme quoi euh, c'est des fake news, euh, alors que ça, c'est des choses euh, parfois réelles qu'ils euh, nous interdisent de ce qu'on qu doit croire, ce qu'on on, on veut, euh, veut croire. Alors, donc on nous euh, euh, met en restreint euh, au niveau des, euh, des informations et tout ça. Et du net, euh, je veux dire, c'est tellement... Euh, il y, a, il y a beaucoup de monde qui visionne, et que ce soit et, euh, sur différentes plateformes comme euh, YouTube, euh, les réseaux sociaux, les, euh, tout ce qui est Vimeo, euh, Dailymotion. Et, euh, il, y a, il y a beaucoup de monde maintenant qui visionne. C'est pour ça qu'ils commencent à dire euh, maintenant, euh, euh, stop, ça suffit. Euh, le monde du net devient dangereux bon certes il y a des choses qui sont dangereuses hein. il y a des choses euh, je ne conteste pas ça a été avoué euh, envers des ceux qu'ils ont malheureusement subi à l'époque enfin, comme euh, certains personnages bon, je ne cite pas mais euh, vous l'aviez deviné hein. je veux dire il y en a qui se sont fait avoir beaucoup et, et vraiment en façon on se fait avoir partout on se fait avoir même réellement hein, euh, comme je disais euh, précédemment donc euh, on, est, on est quoi qu'on fasse on est prisonné à des fake news quelque part ou des euh, ou, euh, comment dire euh, des virus comment dire? des virus réels, parce qu'il des gens qui ils sont inappropriés et puis euh, ils racontent des tas de choses euh, que ça laisse à y croire euh, auprès des gens crédules qui, qui font euh, en fonction du, de la faiblesse des gens, de la docilité des gens et puis les gens y croient tout et n'importe quoi. Et puis on leur balance tout et n'importe quoi. Et puis voilà. quoi On ne sait plus qui, qui croire. Euh, tellement qu'il y a des informations qui sont diffusées. Qu'on peut même truquer les images. On peut truquer euh, plein de... Même les vidéos. On peut truquer plein de choses. On ne sait pas qui croire. Alors euh, si on n'est pas sur le terrain, et bien voilà, on... on euh, on diffuse des informations des fois euh, bêtement on y croit et puis malheureusement euh, on se laisse berner on est, euh, on est dans un monde vraiment euh, on, y dit, on nous diffuse euh, bon il y a des choses qui sont réelles il hein, y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans la on n'est pas dans l'étude même de la science donc on ne peut pas, euh, malheureusement, on ne peut pas prouver euh, euh, sans rien en tout retour Mais euh, je veux dire, euh, des fois, quand on montre des images et puis que ça... que pour les gens, il s'avère vrai, mais finalement, c'est des, des trucages. Alors là aussi, on peut dire il euh, n'y a pas vraiment la preuve parce qu'on n'est pas prouvé euh, comme quoi... Là, cette image a été, euh, a été réelle, parce qu'on euh, n'a pas vu sous nos yeux. Donc c'est un cercle vicieux, hein, je veux dire. Euh, c'est euh, pour ça, autant mieux euh, euh, diffuser des choses de, de soi-même, puis de vouloir partager de ce qu'on est, comme personne, de... Parce que seuls nous-mêmes, on se connaît, personne d'autre. Donc, euh, euh, on, les gens, ils n'ont pas le droit de vous juger, euh, sachant que on, les gens ne vous connaissent pas dans la réalité. Donc, euh, voilà, on, on peut diffuser des choses de soi-même, et soit on croit ou on ne croit pas même de, de, euh, des, des séries de vidéos que j'ai faites et puis les gens ils croient pas que c'est moi des choses comme ça c'est que c'est des choses qui arrivent mais dans ce cas on peut très bien dire bah, euh, les images qu'on qu diffuse bah, c'est faux parce que tout, tout est possible hein, euh, grâce au à Photoshop et tout ça tout, les, tout est truqué donc euh, bêtement, on, on croit, <rire> voilà, et les gens ils disent, euh, ils, ils ont beau à faire des remarques euh, euh, aussi euh, euh, euh, qui, qui balancent méchamment en disant euh, « oui, mais vous n'avez pas de preuves, euh, donc vous ne pouvez pas euh, euh, diffuser ça comme ça euh. ». De toute façon, c'est un cercle vicieux. Quand on, fa... Qu on fasse des photos, c'est un fake. Quand on filme, c'est un fake. Est... Euh, tout est un fake, dans ce cas. Alors, euh, tant mieux voir sous nos yeux, vraiment. C'est un monde de dingue, hein. Je... vraiment. Euh... Vraiment, c on ne sait plus qui croire, on sait euh, ils disent que c'est des fake news, euh, ils disent que c'est ça. Et puis, c'est parfois euh, insupportable, hein, vraiment. Euh, euh, quoi qu'on fasse pour euh, faire la pratique des choses, euh, on fait tout pour euh, rabaisser les, euh, la personne, parce qu'elle euh, aimerait tellement connaître des choses. Et si c'est un fac à chaque fois, eh ben, quoi apprendre Pourquoi on a Internet Pourquoi on a ci Pourquoi on a ça C'est un monde vraiment euh, illusion. Voilà, c'est... On ne sait plus qui consulter, on sait plus... Euh, alors c'est pour ça, comme je disais euh, là euh, un instant, autant mieux se... se euh, diffuser des choses quand euh, on se connaît réellement alors soit il y a des gens qui nous croient ou ils ne nous croivent pas, ils font ce qu'ils veulent de toute manière les gens euh, je ne vous oblige pas euh, à regarder mes vidéos donc euh, si, si c'est pour regarder mes vidéos et puis ensuite euh, euh, salir la, la réputation hein, euh, aller ailleurs hein. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a, euh, voyez euh, dans la réalité et puis faites votre vie. Hein. c'est c'est pas plus mal comme ça. Hein, moi, je c'est pas moi qui vous, vous oblige à, à regarder mes vidéos puis ensuite euh, euh, à ce que ça soit sali. Euh, chacun fait comme il veut. Mais... c'est euh, on est dans un monde, on est répandu donc euh, c'est votre droit de visionner n'importe quelle vidéo mais dans ce cas, taisez-vous voilà, vous regardez la vidéo mais euh, moi, moi quand j'aime pas un truc je, je regarde mais après euh, je passe à autre chose mais je ne, je ne salis pas sa réputation il est dans son droit de, de dire ce qu'il veut euh, S'il fait une vidéo, c'est que ça lui fait du bien d'exposer de, de, de euh, ce qu'il a envie d'exposer. De, de, Mais moi, si j'aime pas un truc, euh, je n'y vais pas. c'est pas pour le critiquer ou lui faire des, des remarques pour le, le faire salir devant tout le monde. Non, euh, moi, euh, voilà, c'est. Euh, chacun est dans son droit. Euh, il paye son Internet. Hein, il est dans son droit d'avouer euh, ce qu'il veut. voilà. Mais bon, on est dans un monde maintenant, euh, on a Internet, on ne sait même pas pourquoi. On est dans la censure à chaque fois, alors on ne sait même pas pourquoi on paye Internet. Si on, si on fait des vidéos et puis qu'on est censuré, ça sert à rien de faire des... Euh, d'avoir un, un compte, euh, par exemple, YouTube, un compte sur Facebook, un compte... Si on, on est censuré à tout bout de champ, euh, ça ne sert à rien du tout. Hein. Parce qu'on est acteur. On est acteur de notre, euh, euh, notre savoir, et puis qu'on a envie de le diffuser ou pas. Mais les gens, euh, étant donné qu'il y a tellement de jalousie sur Terre, y a tellement de gens euh, qui ne veulent pas entend des fois des choses authentiques et qui ne supportent pas. Alors ils commence à salir les choses, quoi. Et donc c'est... On ne sait même pas pourquoi on paye toutes nos charges, que ce soit Internet ou des choses comme ça. qui a tellement de critiques et tellement de choses... Voilà, on ne sait pas... Euh... Alors les gens ils disent n'écoutez pas ça, euh, n'écoutez pas ci. Euh. Bon certes on fait nos recherches, mais parfois c'est euh, même dans la réalité, ils nous cachent des choses pour, euh, pour éviter qu'on apprenne beaucoup de choses. Sans ça, bah, ils disent euh, allez en formation, allez en, à l'école, allez euh, euh, dans l'éducation. Euh, euh, que soit dans l'éducation dans l'ensemble pour pouvoir apprendre, mais tout, tout cela se paye en plus donc on paye déjà internet on paye ici, on paye ici on paye ça toutes, toutes les charges puis voilà euh, voilà, bah, j'ai exposé euh, sur le ce qui me venait à l'esprit euh, là un instant moi je je fais des choses sans, sans me préparer, c'est inutile pour moi. Je veux dire, moi j'aime bien exposer mes, mes revues spontanément, que ce soit naturellement. Je ne sais pas si c'est naturellement, mais bon, je dis ce, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai dans mes, mes convictions, ce que j'ai toujours eu. Et donc je n'ai rien à cacher, quoi, je veux dire, euh, c'est comme euh, si vous me voyez euh, dans la réalité, euh, en disant ces trucs-là, quoi, je veux dire, il euh, y a tellement de choses, et voilà, c'est un peu, il euh, y, y a tellement de choses à raconter, il hein. y a, voilà, et, et deuxième chose, euh, qu'est-ce que je peux vous parler euh, peut-être euh, du coût de la vie du coût de la vie euh, bon, euh, euh, euh, dans ma vision des choses c'est vrai que euh, bon, moi je dis toujours euh, c'est vrai mais parce que j'ai du vécu euh, bon, euh, je, je constate comme j'ai toujours constaté que Quoi qu'on fasse, euh, on paye. Tout, tout se paye. Même quand on, on, on fait des... On a beau faire des, des pétitions, des choses comme ça, tout se paye. Donc, euh, euh, nous, on a beau à assister, mais on donne quand même une commission de notre part. Gra euh, euh, à travers de notre présence, ben on, on, on donne quand même une commission. Donc aveuglément, on paye. Donc tout, tout euh, dans l'ensemble se paye, que ce soit... Même les... Bon, l'énergie, c'est normal parce qu'on consomme. Euh, que ce soit le gaz, l'électricité, euh, euh, Internet, euh, euh, les assurances. Les... Bon, des fois, les assurances, euh, des fois, on paye pour rien. Parce qu'il n'y a, a pas de, de sinistre au cours, au cours de l'année. Mais l'année d'après, à l'échéance, eh ben, on n'aura rien. C'est perdu, quoi. De ce qu'on a cotisé d'avant, eh ben, ça recommence pour l'année prochaine, l'année d'après. Et euh, ce qu'on a cotisé pour l'assurance l'année précédente, ben, on, a, on a perdu. Donc c'est tout du perdu. On paye, mais des fois inutilement. Voilà, c'est même quand on va travailler, quand on va travailler, que c'est payant pour aller travailler. Quand on va travailler déjà, ça nous demande des trajets. Il y a les consommations à domicile inutiles. On est obligé de laisser en veille quelques énergies comme le frigo, ou des choses comme ça, on ne peut pas éteindre le frigo, le frigo. Il y en a qui, les, qui ont des alarmes, il y en a qui sont obligés de laisser en veille les trucs. Donc c'est toute une consommation. Donc euh, on, on va à l'extérieur, eh ben, inutilement, la maison tourne, enfin, l'énergie tourne dans, la, dans notre domicile. Quoi qu'on fasse... Hein. Donc, euh, on dit euh, oui, on, on fait des économies, mais où on fait des économies C'est. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. C'est quand même payant, même quand on va travailler. Donc, on nous incite à, à faire des choses à l'extérieur, au niveau de, de nos courses. Pour faire les courses pour euh, quand on fait les courses bon, euh, maintenant je vois euh, je constate ça euh, ils enlèvent les TVA maintenant mais on paye les courses mais je me demande si euh, au prix des courses euh, ils mettent pas aveuglément euh, en arrière-plan les TVA pour pas qu'on voie alors je je sais pas hein, maintenant euh, c'est tout euh, dans, en arrière-plan. On, euh, on, on paraît bête comme ça, mais bah, je, euh, moi, euh, j'ai cette, cette impression-là. Euh, certes, ils enlèvent les TVA, mais les prix, moi je vois, je constate les prix euh, des, des articles, surtout alimentaires en bio, ben c'est extrêmement cher. C'est payer de l'or, quoi. Hein. Bientôt, c'est de l'or. Hein. C'est comme le pain. Le pain euh, en bio, euh, c'est euh, presque 3 euros. Hein. Euh, les sans gluten, c'est 6 euros. 4 euros, 5 euros. Ça dépend quelle, quelle matière vous vouliez. Mais c'est devenu vraiment cher, même les fruits. Les fruits, euh, euh, je constate même les, les pommes, les oranges, les, euh, à part les bananes, bon, ça a pris euh, assez raisonnable. Mais euh, que ce soit les pommes, surtout les pommes, c'est richesse. C'est pour les riches, hein, c'est devenu cher, hein, les pommes. Et encore, euh, des fois, quand on, on veut choisir en vrac... Eh ben, au niveau de la pomme, euh, à l'intérieur des pommes, eh ben, c'est moisi. Donc on aura payé la pomme pour rien. C'est comme les oranges, on aura payé la, les oranges pour rien. Eh ben, les, euh, tout ce qui est fruits, euh, euh, légumes, euh, à l'intérieur du, du, euh, des fruits et légumes, enfin, à l'extérieur, ça paraît euh, excellent une beauté mais à, à l'intérieur c'est moisi donc euh, il, y a, il y a tout à voir hein, tout. Euh, et tout tout se paye tout, euh, même ils nous font payer même des choses que ça c'est moisi on a payé inutilement voilà c'est moi ça m'est arrivé hein, d'acheter des pommes et à l'intérieur, eh ben c'était moisi, quoi. Bon, moi, je veux pas montrer ça pour pas euh, pour pas euh, donner une mauvaise image ou une mauvaise réputation euh, envers les enseignes et tout ça. Euh. Moi, je sais pas. Euh, il y a des, il des maraîchers, tout ça, ils connaissent les, les fruits et tout ça, ils ont la moindre des choses de, euh, de bien regarder. quoi. Parce qu'ils mettent en vente, déjà c'est extrêmement cher. Euh, on se fait voler partout. Hein, je veux dire, euh, voilà, déjà même les dates de péremption, des fois, ils ne sont pas mis à jour hein, dans les magasins. Nous, on achète euh, par vitesse. Mais parfois, les dates de d'opération, euh, bah, c'est dépassé. Voilà, on se fait voler partout, finalement. On n'est pas euh, à, à l'abri euh, à 100%. Hein. Par contre, il nous faut payer extrêmement cher. Euh, certes, on, on a, de, a peut-être des, des augmentations. Euh, au niveau des salaires et tout ça, pour euh, subvenir aux besoins, euh, même euh, les retraités et tout ça. Mais euh, quand on va faire nos, nos courses, bah, tout, tout est cher. C'est pour ça qu'il qu devrait faire, euh, pour chacun de nous, euh, avoir un jardin personnel, se cultiver, euh, avoir euh, euh, faire des... Euh, de l'agriculture la, de, de soi quoi, pour, faire, euh, pour euh, planter euh, des, des légumes euh, des... mais bon des fois on n'a pas le droit des fois avec un jardin euh, pareil on n'a pas le droit donc euh, c'est bien dommage quoi donc, on a un petit emplacement bon c'est pas, pas grand chose on a un petit jardin euh, commune Commun. Mais euh, parfois euh, le bailleur ne nous permet pas euh, de, de planter euh, nos choux, comme on dit, hein, nos plantes. Euh, voilà, c'est. Puis on devrait faire ça euh, au lieu d'aller bêtement à chaque fois dans les magasins. Bon, certes, ça rapporte pour tout le monde. Bon, chacun a le droit à son salaire. Mais bon, euh, euh, la moindre des choses, c'est de la bonne qualité, quoi. Je veux dire, euh, au moins, on achète de, de bonnes conditions, euh, respectueusement, euh, euh, sainement, que maintenant, on, on prend, on prend, mais tout est devenu cher, et puis tout est, euh, comment, dire, euh, comment dire ça, euh, est hors norme, quoi c'est pas Pour ça, ils devraient euh, voir de plus près euh, leur, euh, ce qu'ils mettent euh, dans les box, ce qu'ils mettent euh, en vente. Ils mettent euh, plein de choses, certes, euh, bon, mais les gens, euh, des fois, ils achètent euh, par vitesse parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont guère le temps de, de faire le tri euh, et de voir, le, de voir de la bonne qualité. Mais ils n'ont pas trop le temps, quoi, malheureusement. Puis euh, les gens, ils sont obligés d'acheter comme ça. Et puis, euh, en s'apercevant, en rentrant à la maison, eh ben, c'est de là qu'ils constatent que euh, tout est abîmé. quoi. Les légumes sont abîmés. Les... C'est pour ça qu'il faut vraiment s'y connaître. Hein, vraiment. Euh... <rire> voilà, quoi. Bon, bah je vais en finir là. Et puis... Euh... Merci encore d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Et puis, soyez les soyez bienvenus pour ceux et celles qui sont les bienveillants et bienveillantes. Et merci, merci plein, pleinement, comme on dit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, bah bonne matinée, bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.